Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher, aujourd'hui 49e journal de cas et avant-dernier puisque j'avais prévenu demain, et eh bien c'est la toute dernière fois que vous me voyez présenter mes dessins. Voici la planche du jour. On y voit la fille en position fétale dans le noir. Il y a marqué le sang de l'oubli fait un océan noir sans fin. C'est pas une page très gaie n'est-ce pas euh, Je ne le savais pas, euh, en tout cas jusqu'à euh, me renseigner juste avant cette vidéo, mais l'oubli vient en fait du latin oblitus, euh, dérivé de obliveo, qui veut dire en fait littéralement devenir noir. Et donc ben, le dessin a d'autant un... plus de sens on va dire, puisque euh, L'oubli est représenté comme euh, une sorte d'océan noir. Euh, bien, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, précision technique, le blanc en fait a été fait avec euh, une, bah, une encre blanche de marque Deleter. C'est une marque euh, japonaise en fait, comme son nom ne l'indique pas. C'est un peu euh, la marque japonaise de dessin euh, voilà, que utilisent les mangaka notamment. Ils font des plumes, notamment, qui sont de très bonne qualité. Euh, J'utilise aussi ça pour euh, corriger, en fait, euh, mon ancrage, si jamais je dépasse ou que je fais un mauvais geste. Certains euh, utilisent du Posca blanc. Moi, j'ai jamais trouvé ça efficace, en fait. Ça fait un truc jaune pas terrible, un peu euh, caca. Alors que ça, bah, c'est vraiment blanc. Voilà, Ça, ça, ça s'applique avec un pinceau, quoi, puis ça reste blanc. Ça fait une couche blanche, quoi. Voilà, voilà. Euh, merci d'avoir euh, suivi euh, cette nouvelle vidéo et puis à demain